Regarde garde à vous, mais j'en ai rien à péter On garde un rue pour un truc tout pété Je dans la j'rajoute des étés Avant sa mort tu te rappelles ce qu'on était Je les vois qui jouent au pig Leurs fanés c'est des poèmes, les vides cassées des théorèmes Tu meurs tassé dans du pollen, et pleurs nassés par tes problèmes Avance dans les fausses peines, les crocodiles en fausses peines Tout est austère et obscène, comme ce profit qui t'obsède Qu'est-ce que tu fais pour 100 balles, c'est quoi le prix d'oxygène La machine qui s'emballe, ce qui te plaît oxygène La mort dans les dollars, moi je mange pas de l'art la marchandise, est-ce que les marchandises on tourne dans les ténèbres on est dévoré par le feu Reine à foutre d'être célèbre ils font que parler d'entre eux On il y en à on ira loin parce qu'on en vient mentalité diogène trop cynique pour tous ces chiens on tourne dans les ténèbres on est dévoré par le feu Reine à foutre d'être célèbre ils font que parler d'entre eux On il on en à on ira loin parce qu'on en vient mentalité diogène trop cynique pour tous ces chiens Black bloc Nacé, la zone boisée, filmée par la silicone. Binôme gazé, binocle cassé, je suis dans l'œil du cyclone. 21 e siècle, pas de semaine, chaque jour comme un lundi. Promis au miette, j'ai la radio, quest the machine commun un dit Parlementaire, autoritaire, c'est que des palpatines. Sans rien à faire dans notre misère, pour qu'il qu'ils platine. Grève générale, jusqu'à la retraite, plein d'eau d'être corps Au minéral, plein de nitrates, pas d'autre choix que de se battre corps et âme. Ni droit du sol, ni droit du sang, juste l'hortel par terre. Se lever en France, c'est insultant tant qu'on paye leur charter Tiers états, baisent le Cézéda Pas de Beretta, pas de Pecettas Révolution en survêt, que choix On va retourner le marché comme rofette, y Yeshua choix hey, Le monde craque comme du verre et nous on les bris. J'ai l'impression de servir à air comme un colibri C'est la culture du haï contre la culture du ouïdou On tourne dans les ténèbres, on est dévoré par le feu, on a foutre d'être célèbre, ils font que parler entre eux. Aussi, s'y age, on haine, on est à loin parce qu'on en vient. Mentalité diogène, trop cynique pour tous ces chiens. On tourne dans les ténèbres, on est dévoré par le feu, on a foutre d'être célèbre, ils font que parler entre eux. Aussi, on age, on on est à loin parce qu'on en vient. Mentalité diogène, trop cynique pour tous ces